Fargo est un film des frères Cohen sorti en 1996 et se déroulant dans les étendues enneigées du Minnesota. On y suit les déboires d'un vendeur de voitures fort peu inspiré qui décide d'embaucher deux criminels pour enlever sa femme avec l'idée de soutirer une rançon à son richissime beau-père puis de cela partager. Et bien évidemment, tout se passe comme prévu, le vendeur se rend compte qu'il aime sa femme plus que tout et personne ne découvre le poteau rose. Voilà, je vous le conseille vraiment parce que ça fait du bien de voir des feel-good movies comme ça qui prouvent que l'amour l'emporte tout. Bon, et bien sûr, non. Je me permets donc aujourd'hui de poser cette question. Que nous apprend Idiocratie sur l'élection de Donald Trump Sorti il y a maintenant 10 ans, le film s'est payé une bonne tôle au box-office en partie dû à une très mauvaise distribution ce qui ne l'a pas empêché de gagner au fil du temps son petit statut culte. <truits> Qui voulait faire ça euh... à la base, vous avez déjà fait ouais. pas mal de projets vidéo déjà fait. À ton ouais, on aussi. avait fait des on faisait des web séries des enfin, avec des potes. On avait déjà fait des, des projets vidéo, euh... voilà plus ou moins sérieux. Et puis là, on, on avait bougé dans une nouvelle ville. Moi j'avais envie de faire ça. Bien... je consomme énormément de web à la base. C'est un petit peu moi sur un coup de tête quand même. La première émission. J'ai demandé à Kat de juste de faire la voix et puis au fur et à mesure on a bien aimé et tout, et tout. Ah. du coup ça s'est réfléchi un petit peu après coup. On a continué à développer le, les formats, les concepts, etc. Non. non. non ça fait directement très... Euh dans le même axe sur ouais, parler des, des sujets qu'on voulait parler, avec toujours cette temps d'approche. Ouais, ouais. l'angle il n'a pas trop changé. Euh, après on a changé un peu de format quand même, on oh. s'est mis à faire. parce qu'au début on a commencé direct par des émissions euh, euh, filmées donc avec euh, vraiment de la présentation, cette histoire de, de petite voix, il y avait des petits personnages, euh, des trucs comme ça, on a une chaussure qui part, euh, plus, plus dans le genre. Après on a commencé plus tard à faire des hors-séries, euh, qui ne nécessitaient pas de filmer, des trucs avec que de la voix, et du montage, c'est un truc qui est venu plus tard, et maintenant on fait quand même plus de mise en scène, genre en ce moment on fait des épisodes sur euh, Kobay Didop, et, et euh, là euh, du coup on s'essaye vraiment, à hein, euh, du dialogue, du sketch, euh, des choses comme ça, il y a une petite histoire, euh, euh, autour des chroniques, et c'est toujours avec des invités, des collaborations, donc on, on varie quand même euh, les formats, il y a d'autres formats qui vont finir encore. En fait, l'évolution du matériel, on, on investit on n'a pas vraiment beaucoup d'argent à investir dans la, dans, dans la chaîne donc euh, bah, c'est toujours le même appareil photo avec le même objectif globalement. Euh, après par contre on, on nous a offert, euh, la famille en fait qui nous a offert euh, des, des lumières un peu mieux, parce qu'au début c'était au projet de chantier euh, euh, dégueulasse, euh, enfin un truc, un truc pas possible quoi. Donc là maintenant on a vraiment un, du matériel un peu plus de photos, on a un fond vert, euh, euh, des, des choses comme ça. C'est un petit peu évolué à euh, ce niveau-là. On n'a jamais tant investi que ça parce qu'à la base, on avait chacun des appareils photos, on faisait de la photo ou de la vidéo. Et, euh... Et ouais, en fait, finalement, c'est les gens qui nous ont fait des trucs euh... un peu pour dire euh, allez-y, euh, on vous ouais. soutient, euh, faites votre chaîne. C'est du mécénat euh, des gens que ça coûte cher. Non, tout on touche pas un centime dessus. Euh, parce que déjà. Euh... Le modèle économique YouTube, il faut faire vraiment énormément de vues pour avoir la moindre ressource qui vienne de là. On n'a pas de Tipeee pour l'instant, qui est quand même une solution intéressante, mais on est loin de pouvoir en vivre. Ce n'est pas forcément une volonté de toute façon. Donc, ça serait bien éventuellement de libérer du temps, si on avait les ressources, de pouvoir libérer du temps pour s'y consacrer un petit peu. Mais on taffe à côté et. C'est un, un hobby aussi, euh, d'une certaine façon, ce n'est pas un projet pro euh, du tout. Quoi. Au début on avait des, des partages par-ci par-là, euh, sur euh, des, des sites de partage, des choses comme ça, mais des trucs relativement euh, euh, confidentiels. Quoi. Mais ça faisait une petite base, euh, voilà, c'était pas mal, Et puis après on a rencontré des gens et depuis quelques temps, on a fait des collaborations, on a été plus présent sur les réseaux sociaux, on a apparu sur d'autres chaînes aussi. On s'est fait un petit réseau, quoi. on a plein de copains maintenant euh, qui font des vidéos. Et... L'avantage de la ville de Lyon, euh, c'est un avantage qui est un peu indépendant, on va dire, d'elle-même, à mon avis. Enfin, nous, ce qu'on y trouve de plus avantageux, c'est que c'est une ville suffisamment attractive donc il y a maintenant un, on va dire un, un pôle de vidéastes qui commence à converger vers Lyon. Il y a des événements aussi, enfin euh, nous on n'a pas encore trop fait, mais j'ai l'impression qu'il y, euh, y a des trucs qui se passent. Il y a le vulgarisateur, il y a Lyon, on met en avant des vidéastes, il y a Lyon Science, oui, il y a l'Intergalactique, il y a des choses comme ça. Il n'y a pas forcément, si tu es tout seul dans ton coin, euh, euh, dans une petite ville déjà, où... Les gens qu on, qu on, tous les contacts qu'on a maintenant, on les a rencontrés euh, via euh, les conventions, euh, les discussions sur les réseaux, les gens qu'on a pu sympathiser en ligne. Je pense que commencer en se disant « je veux absolument être connu », c'est euh, pas un bon plan. C'est plus euh, réfléchir ta chaîne, comment tu veux la faire pour euh, bah, après... Euh, ça prend, ça prend, et développe au fur et à mesure, mais enfin, je vois plein de gens qui, qui se lancent et qui se rendent malades de ne pas avoir tout de suite 50, 100 000 abonnés. Parce que, et ouais. et c'est des gens qui ne sont pas forcément aussi posés toutes les questions de ce qu'ils veulent créer. Ouais, puis il faut se rendre compte que c'est vraiment énormément de travail, la vidéo, mine de rien. Ouais. Euh, c'est vraiment des heures et des heures de travail. Ça dépend de ce que vous faites comme format, mais euh, voilà, il faut être prêt à passer euh, trois jours... Euh, à faire du montage euh, éventuellement selon le type de format, euh, à euh, bosser son écriture à fond, à, à, à, à, à, à, à, à, à dire s'adresser quand même à une caméra, c'est pas forcément toujours facile, il faut, faut trouver un ton, il faut, faut essayer d'être à l'aise au minimum, etc. Donc c'est beaucoup de boulot. Et... de musique de fond et du coup c'était chiant ouais, euh, non euh, je sais pas non ça va il est... y a plein de trucs après on s'améliore tout le temps le ton c'est difficile à trouver il euh, y a des trucs de montage qui sortent par les yeux maintenant quand je regarde euh, les premières vidéos euh, en termes de rythme euh, de trucs comme ça et euh, de qualité, bon, qualité de l'image on a jamais eu un truc de fond mais euh, enfin on... Ouais. C'est un truc qui, qui est venu et... Euh... Ouais, on a fait, je pense qu'on a fait un truc assez sincère, direct, qu'on avait envie de faire et euh, je pense que ça se sent et du coup c'est resté quoi. C'est à dire qu'on a vraiment parlé de ce qu'on voulait, comme on voulait, on a expérimenté ce qu'on voulait et, et je pense que du coup ça se sent parce que même si ça s'améliore, il, euh, il y a toujours une identité, même si elle n'a pas été hyper pensée, en fait à la base c'était sincère et du coup bah, ça, ça nous ressemble. Et... Ça, je pense que c'est bien d'avoir tout de suite trouvé ça. Okay.